On vit dans une telle résignation, mais pour toi, je venais de faire un projet d'exception. Passer devant et voir qu'il y a une animation, quelqu'un qui lit, de, de la lumière et du son, comme ça, ça donne en envie de s'arrêter et de se poser la question de qu'est-ce qui se passe chez Mola aujourd'hui. Proust en vitrine. Si on m'avait dit ça, <rire> c'est très étonnant parce qu'on euh, ne s'attend pas forcément à ce que Proust soit dit en vitrine. Et euh, c'est une écriture très particulière, très, très intime, souvent euh, très riche, très dense. Moi j'ai une histoire un peu particulière avec Proust parce que ma fille s'appelle Madeleine et elle est née le même jour que Marcel Proust.